Salut la pixie Army J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc dans euh, ce nouveau fond de Noël qui va nous accompagner tout le mois de décembre. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que ça y est, euh, Noël ça commence. Et euh, moi je suis hyper excitée pour cette période de l'année. Et il va se passer pas mal de petites choses que ce soit sur la chaîne et sur Instagram euh, tout le mois de décembre. Je ne vais pas faire une vidéo par jour parce que j'en suis clairement incapable. Mais au mois de décembre on passe à deux vidéos par semaine. Donc une le mercredi, une le dimanche. Et surtout un concours par jour soit sur instagram, soit sur youtube mais je vous conseille vivement d'être sur instagram parce que 80 à 90% des concours seront dessus ce sont tous les lots que je vous ai gardés de Tokyo Disneyland, de Walt Disney World, de Disneyland Resort, bref il y a énormément de surprises, j'ai également quelques petits partenaires je ne vous en dis pas plus mais croyez moi ça vaut le détour et puisqu'on parle déjà concours, sachez que bien évidemment dans cette vidéo il y en a un et c'est Shop Disney qui vous gâte aujourd'hui puisque il euh, y a trois petites choses à gagner c'est un lot spécial fait clochette avec tout d'abord ce petit foulard, collection tropicale, etc. Euh, je vous ai déjà présenté quelques petits articles de cette collection euh, sur les réseaux sociaux. Moi je l'aime beaucoup. Je la trouve très fine et j'adore les couleurs un peu rosées. Il y a également ce pinceau-ci que je trouve très joli. J'adore la stylisation de la fée clochette. Et pour compléter le lot, la trousse Disneyland Paris Collection qui est encore une fois magnifique. Si jamais vous voulez tenter de remporter ce petit lot, c'est très simple. Vous avez euh, le lien du concours dans la barre d'infos et puis bah bonne chance Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo spéciale wishlist. Avec plein d'idées cadeaux, en tout cas de ce qui moi me fait envie en ce moment. C'est pas forcément des choses que je vais demander à mes proches pour Noël. Disons que c'est plutôt la liste de toutes les choses que je prévois de m'acheter en 2020, on va dire ça comme ça. Et il euh, y en a d'un petit peu partout, donc euh, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester par ici. En sachant que c'est une wishlist Disney, puisqu'il y a aussi des choses non Disney que j'aimerais avoir pour Noël, mais qui ne sont pas dans cette vidéo, puisque ce n'est pas le thème de la chaîne. Et la première chose qui me fait très envie, et euh, ça fait un petit moment que je flash dessus, c'est euh, les casse-noisettes Tic et Tac qui sont vendus à Disneyland Paris. Alors idéalement, j'aimerais bien avoir les deux, mais clairement c'est un sacré budget puisqu'ils coûtent 59 euros l'unité. Bon, les réductions pass annuelles marchent dessus mais ça fait quand même un certain tarif, sachant qu'en plus de ça, euh, moi je ne prévois de les mettre qu'à la période de Noël, d'automne, etc. et pas toute l'année. Mais ça fait au bas mot 2-3 ans facile que je flash dessus, donc je pense que tôt ou tard ils vont finir par rejoindre ma collection. Toujours euh, a Disneyland Paris, il y a la suspension casse-noisette me fait méga envie de Mickey que je trouve très très jolie, qui irait très bien dans mon sapin. Ça faisait depuis juillet que je louchais dessus et puis cette année je me suis dit bah non, tu vas pas commencer à acheter tes décorations en janvier. Sauf qu'en fait j'aurais dû <rire> parce qu'elle euh, est en rupture de stock actuellement sur le parc donc je croise très très fort les doigts. Euh, pour qu'elle revienne et si jamais elle revient je vais me ruer dessus parce que j'ai vraiment trop envie de l'avoir dans mon sapin cette année. On reste dans le Disneyland Paris mais plutôt Disney fashion cette fois-ci il y a deux vêtements qui me plaisent beaucoup un qui est sur Shop Disney d'ailleurs actuellement c'est le bomber fait clochette que j'ai porté d'ailleurs en shooting photo il y a quelques mois c'est un bomber sur lequel je flash énormément la seule chose qui me retient c'est que j'en ai beaucoup dans mon armoire et je me dis bon non tu vas pas encore craquer pour un plus mais en vrai que ce soit les broderies, les finitions etc c'est une bombe, ce bomber c'est le de le dire et je suis sûre qu'il irait très très bien dans mon armoire. Et la deuxième chose et là on est plus sur un craquage récent euh, c'est la cape d'Elsa c'est une cape avec euh, qui est bleu marine avec juste les détails euh, des flocons et je la trouve merveilleuse. À mon avis il va pas falloir longtemps avant que je craque dessus. Ah oui j'allais oublier un truc à Disneyland Paris qui me fait de l'œil j'ai pas encore réussi à la voir en vrai pour me faire ma propre idée de savoir si je l'achète ou pas parce que c'est un sacré prix c'est euh, la figurine là-haut avec la maison sous cloche je vous l'ai montré sur Instagram et sur Twitter euh, sauf que c'est une rupture de stock à chaque fois, il y a énormément de gens qui flashent dessus et je peux comprendre puisque moi aussi il <rire> y a plusieurs items de la collection là-haut qui sont sortis donc il y a une figurine à 1500 exemplaires si ma mémoire est bonne il y a euh, la cloche sous verre et il y a les mugs alors si j'étais riche J'achèterai les trois. Je me tâte un petit peu parce que les mugs, j'aimerais beaucoup m'en servir comme peau à plantes et j'ai tout un projet de décoration dans ma tête. Donc à mon avis, celle-là, je vais craquer. Et après, j'hésite entre la maison sous cloche et euh, la figurine là-haut. Donc euh, mon cœur balance entre les deux, mais ça va pas tarder là aussi avant que je craque sur l'un des deux. Sachant que c'est deux éditions limitées en plus, donc pas impossible que ça se retrouve en rupture de stock avant que je ne craque. Autre petit cadeau qui me fait extrêmement envie, ce sont des boucles d'oreilles de la marque Couture Kingdom. Couture Kingdom, je vous en parle tout le temps d'ailleurs. Euh, j'ai les boucles d'oreilles flocons juste ici sur moi euh, c'est une marque avec qui je suis en collaboration depuis quelques années et que j'achetais déjà bien avant ça, euh, qui propose des bijoux Disney de très très bonne qualité euh, qui durent dans le temps et qui sont magnifiques avec des cristaux Swarovski etc j'avoue qu'à chaque fois que je vais sur le site il y a un nouveau truc qui me fait de l'œil. et en ce moment ce sont... Euh... Tout bête, hein. ce sont des boucles d'oreilles euh, en forme de tête de Mickey. Il y a différents modèles. J'avoue que j'hésite entre ceux avec des cristaux Swarovski noirs et j'hésite avec les tout basiques euh, en rose gold. Je trouve que c'est très joli pour le quotidien, c'est assez subtil, assez discret. Et c'est des basiques que j'ai pas forcément puisque j'ai des boucles d'oreilles Mickey qui viennent de chez Primark et qui commencent à être complètement mortes. Donc en ce moment, je suis dans une démarche où j'ai très envie de bijoux de meilleure qualité euh, que je vais porter à vie et qui ne bougeront pas. Euh, J'essaye de limiter un peu ma collection, sauf que bah couture Kingdom clairement c'est mon péché mignon donc eux je continue d'acheter et euh, bah voilà, je père Noël si tu passes par là prends ça en note. C'est Disney mais c'est en même temps pas Disney, il y a un cadeau que je veux depuis, enfin il y a un cadeau que je veux énormément, c'est la Switch, il y a de grandes chances que ce soit mon cadeau de moi à moi de cette année. Vous m'avez vu dans les stories euh, avoir une Switch, en fait ce n'est pas la mienne, c'est celle de mon ex qui me l'a reprêtée parce que j'avais trop du mal à... à ne pas aller dessus, mais j'ai vraiment hâte d'avoir ma propre Switch, d'avoir mes propres parties, euh, de pouvoir continuer à jouer, donc euh, affaire à suivre, mais je vais me la prendre, c'est une certitude. Et enfin, cette wishlist ne serait pas une wishlist à moi si je ne vous parlais pas de livres il y en a beaucoup qui me font envie en ce moment, j'en ai noté quelques-uns euh, qui sont mes préférés, peut-être que ça vous donnera des idées. Le tout premier, c'est euh, le livre sur Oswald. Le livre sur Oswald, c'est une réédition en fait d'un livre sur Oswald qui existait déjà, mais qui est une version collector et qui est une édition limitée. Euh, donc je pense que c'est celle que je vais prioriser par rapport à tous les prochains livres dont je vais vous parler parce que bah, j'ai peur qu'elle parte parce que c'est un livre qui me tient énormément à cœur, et je n'ai pas de livre-soil dans ma collection j'ai une biographie sur Hub Works, mais c'est tout donc euh, voilà dans la partie aussi euh, multimédia etc j'aimerais beaucoup avoir un micro là vous ne le savez probablement pas mais euh, pour m'entendre c'est la galère puisqu'en fait j'enregistre tout avec mon téléphone portable parce que le son de ma caméra est pourri et que je ne peux pas brancher le micro dessus mais euh, si en 2020 comme je l'ai prévu je me lance dans les podcasts il me faudra quand même un bon matériel audio euh, pour pouvoir enregistrer. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de micro à me conseiller dans les commentaires euh, du matériel de podcast etc. Je suis preneuse, je n'y connais absolument rien donc euh, vos conseils seront les bienvenus Bref, euh, aparté terminé, je vais revenir sur les livres. Autre livre que je veux absolument, c'est le Ink and Paint. Je vous ai parlé dans mon dernier Disney Book de euh, Pencil and Brushes. C'est un livre qui est un peu dans la même veine et qui parle donc du, coup, du travail des femmes dans les studios euh, Disney et donc euh, bah, de leur travail de coloriste. Mais euh, c'est un véritable pavé, donc je pense qu'il est hyper intéressant à lire, en anglais bien sûr. Euh, donc une véritable brique, mais euh, je le veux absolument. Alors si vous connaissez l'existence de ce livre, c'est une certitude que vous savez que je veux le vouloir à tout prix, euh, ce livre aussi, c'est le costuming, c'est un livre qui donc du coup retrace l'histoire des costumes euh, dans les films Disney, je pense qu'il doit y avoir une partie de part, ça ne m'étonnerait pas du tout, mais euh, c'est un livre du coup que j'ai hâte de découvrir là encore, qui finira tôt ou tard par rejoindre ma collection, que ce soit à Noël ou plus tard. Ce livre-ci, c'est un livre que de base je n'avais pas prévu d'acheter ou j'avais pas spécialement de vue. Et à force d'en parler euh, avec un pote, à force de voir des extraits sur euh, notamment Twitter et de voir les réactions des gens, ça m'a donné envie. The Ride of a Lifetime, qui est donc la biographie de euh, Bob Iger. Je ne suis pas forcément intéressée par euh, les biographies euh, les mémoires d'une personne et en fait euh, les extraits qui circulent actuellement la, la vision qu'il peut avoir et les anecdotes qu'il raconte ont l'air d'être vraiment hyper intéressantes notamment sur la construction de Shanghai Disneyland c'est un livre qui est beaucoup moins cher que le reste des choses dont je vous ai parlé je crois que c'est un livre à peu près à euros alors que les autres sont plus de l'ordre du 50. donc je me dis qu'il est assez facilement accessible et c'est vrai que quand même j'ai des sacrées vues dessus donc là encore je vais le lire avant de me faire spoiler intégralement sur Twitter The Walt Disney Studios qui est là encore un livre en anglais, là on est vraiment sur du 100% anglais puisque bah, les livres en français généralement je me les achète assez vite pour vous en parler en disney book et il n'y en a pas tant que ça qui sortent hein, soyons honnêtes. Euh, donc c'est un livre que je veux depuis très longtemps dans ma collection je ne sais pas exactement exactement de quoi ça parle parce que je ne veux pas me faire spoiler sur les livres je suppose que c'est sur la construction des studios j'espère je suppose, mais j'espère qu'il y a un énorme paragraphe euh, sur les Walt Disney Archives, qui est l'endroit que j'ai le plus envie de visiter au monde. Mais voilà pour ma wishlist, euh, très sincèrement pour euh, les livres. Pour l'instant, j'essaye de me limiter et de ne pas en acheter, en tout cas le moins possible, parce qu'il m'en reste plein à lire et que je me suis dit que tant que je les avais pas terminés, je m'interdisais de m'en acheter des nouveaux, Or, livres qui ont une actualité pour les Disney Books. Donc, voilà <rire> J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelles sont les choses Disney que vous allez demander à Noël. Je suis sûre que ça pourra donner des idées à certains. Et à laisser traîner cette vidéo sur vos ordinateurs ou vos smartphones. Des fois que le Père Noël passerait par ici, je dis ça, je ne dis rien. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Nous, on se retrouve tout le mois de décembre et j'espère que vous serez au rendez-vous. J'ai hâte de vous gâter comme jamais. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime Bisous, bisous, bisous Alors, en scène post-générique, je me suis dit que vu qu'on parlait de cadeaux, j'allais vous parler de trois idées de cadeaux, de choses que j'aimerais beaucoup recevoir pour Noël. Quatre idées parce que là il y en a une qui me vient comme ça en tête euh, Qui ne sont pas des cadeaux Disney mais que j'aimerais beaucoup avoir La première chose c'est tout bête euh, mais j'aimerais des plantes pour mettre dans un terrarium J'ai le bocal depuis des mois chez moi et je ne me motive pas pour le faire Alors que pourtant j'adore les plantes mais voilà euh, C'est une idée cadeau toute bête mais bon si mes proches passent par là La deuxième idée cadeau c'est des pyjamas euh, Je suis en train de renouveler mon stock de pyjamas Et j'ai pas forcément envie d'avoir que du pyjama Disney dans mon dressing dans mon armoire donc si jamais je vois un ou deux modèles chez Osho ou chez Etam, tout ça qui passe, c'est pas impossible que je les prenne ou que je les mette sur ma wishlist de Noël. Le troisième cadeau, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je change petit à petit euh, ma consommation de bijoux. Je veux moins de bijoux mais de meilleure qualité. Et euh, je suis une grosse accro des créoles. J'en ai une paire depuis très longtemps sauf qu'elle commence à être rouillée et tout. Et euh, j'aimerais bien des créoles très fines mais dorées, euh, en bijouterie, un truc assez basique mais euh, portable au quotidien. Et la dernière petite chose qui me vient, c'est que j'ai très très envie d'un fauteuil pour lire mes livres euh, dans ma bibliothèque, pour pouvoir m'installer, etc. Faire ma petite queen. Euh, donc voilà, j'ai pas encore repéré de modèle qui me plaît, ou plutôt j'en ai repéré un peu trop et j'ai du mal à choisir. Mais voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous et merci de me regarder toujours en post-générique.